Regardez comme elle est belle ma bâche, est-ce qu'on se sent pas cosy à l'intérieur comme ça Non allez plus sérieusement on va s'attaquer maintenant à la villa de mes rêves les gars, on est au 20ème jour, retenez bien euh, cette date Nouveauté d'ailleurs maintenant ça y est il y a les raccourcis clavier, on peut enfin changer euh, nos outils, nos armes etc dans, avec des, des raccourcis clavier Et ça ça fait du bien, ça fait plaisir, d'ailleurs le fusil à pompe vous allez voir, il va mettre d'une grande utilité puisqu'on va le découvrir Alors on coupe beaucoup de bois et hop là surprise Motherfucker voilà. Bah heureusement qu'elle est toujours là madame. Et hey, je vous jure que madame elle est adorable. Moi je coupe du bois, elle me protège. Bref que du bonheur. Sauf qu'en en fait, il y a un moment donné où ça va plus. Et il faut que j'essaye le pompe contre ces grosses brutes. Et vous voyez ça one shot directement. T'inquiète pas, je te réanime. Euh, D'ailleurs c'est confirmé, hein, c'est vraiment la, la madame euh, Puffton hein. je, Merci pour vos commentaires, vraiment, c'est vraiment elle, tu vas te calmer toi Elle hop ça dégage, bon je me fais envahir, c'est compliqué de travailler dans ces conditions, hein, je vais pas vous mentir, bref Mais je me laisse pas abattre, je me laisse pas abattre, je continue d'abattre justement les arbres Pour faire un maximum de papier toilette, pour faire un maximum de bois pardon Et justement faire cette euh, magnifique maison, je l'espère, qui va être incroyable probablement une mmh, bonne petite huître là avec du vin blanc, oh là là Bon on continue, voilà les petites techniques toi Sucer. regardez, paf ça fait plaisir, le bois qui part, qui circule, que du kiff, voilà, et ça ça dégage, heureusement j'ai quand même pas mal de munitions de pompe, mais ça fait trop plaisir de pomper, moi j'adore pomper, voilà, je suis un pompeur moi, hop là allez ça ça dégage, toujours au sol, toujours dans le dos, c'est magnifique, allez foutez-moi la paix. Voilà, allez, aïe, ah, la bûche dans la figure, j'ai rien compris. Bon, on fait le deuxième étage, enfin le premier étage, Enfin, ça dépend qu'est-ce que vous considérez comme rez-de-chaussée. En tout cas, voilà, on fait des petites décorations sur les côtés, c'est toujours sympa. Regardez les petites barrières là sur les côtés, enfin j'appelle ça des barrières, c'est pas des barrières. Bon, écoutez, est-ce que c'est bon pour vous Bon, là c'est pas des vrais escaliers, alors il faut qu'on recommence. Oui, parce que j'ai reculé un petit peu le tout, comme vous pouvez le constater. Hop, hop, voilà. Vous voyez ce que vous voyez en deux minutes, j'ai fait ça en une heure, hein. c'est terrible. Bon, <rire> un petit peu plus d'une heure quand même, je commence à faire les fenêtres. Je me dis est-ce que là c'est... parce que c'est bien, c'est mignon, c'est cosy Non vas-y, allez j'agrandis un petit peu plus et je pense que c'est une bonne chose Voilà j'ai fait ça par tous les temps hein. J'ai fait les, les, les... voilà Il pleut, il fait beau, etc D'ailleurs vraiment la madame, euh, ma copine elle est adorable Je vous raconterai euh, tout à l'heure Mais elle est adorable, vraiment Non seulement qu'elle m'a protégé évidemment avec son pistolet que je lui ai donné Mais elle est vraiment adorable en tout point On en parle tout à l'heure on continue la déforestation d'ailleurs, vous voyez, il y a de moins en moins d'arbres, hein. c'est marrant quand même hein. Ah oui, non mais là tout de suite, euh, c'est plus la forêt, hein. c'est plus Sons of the Forest Et regardez Tarzan, paf, coup de pied dans la figure et je te poursuis derrière Bon, elle est un peu déboussolé, elle sait plus où je suis mais c'est pas grave Allez hop, on la matraque par terre, C'est AS 2.0, c'est encore WAM Allez, ça continue, donc je fais l'étage supérieur, ça prend du temps, hein. ça prend du temps, j'en ai chié D'ailleurs, je donc là on voyait un combat mutant contre indigène, donc les mutants peuvent être nos amis finalement où les indigènes peuvent être nos amis finalement Enfin c'est ce qu'on veut, c'est comme on veut En fait dans tous les cas, c'est la mêlée générale Voilà, bon c'est le mutant qui a gagné Et puis moi, je défonce tout le monde D'ailleurs vous m'aviez dit en commentaire, faut mettre les crânes et pas les... Enfin voilà, faut mettre les têtes sur les piquets pour leur faire peur En tout cas moi je crois qu'elle kiffe euh, madame Derrière, ouais, je crois qu'elle kiffe Bon bref, euh... J'en ai fait des allers-retours, hein. ça je peux vous le dire hein. Regardez-moi cette belle déforestation, c'est quand même vachement joli Euh, là j'ai découvert un nouveau mutant Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça, ça one-shot. Hein. Ça one-shot, donc je prends le pompe, je réfléchis pas. Deux balles, deux morts. Parce que je considère que c'est plusieurs personnes en une. Bon, voilà. Je suis devenu bon à l'arc aussi. Hein. Je suis devenu très très bon à l'arc. Alors oh, lui, il est complètement débile. This girl is on fire. Voilà, je suis devenu très très bon à l'arc, je, je rappelle. Voilà, donc je récupère plein d'eau. Hein. J'ai vraiment un stock de malades. Et là on va commencer le toit euh, Je sais pas comment on appelle ça les toits Mais vous savez le toit pointu là <rire> Alors j'essaye un truc et en fait ça fonctionne Ça fonctionne, j'essaye un truc Et c'est plutôt pas mal, vous m'en direz des nouvelles Je viens de vous résumer en 4 minutes ce que j'ai fait en... <rire> ah Je vais pas vous dire parce que putain j'ai l'impression d'être un gros chômeur Bref, incroyable euh, Que du kiff et, euh, et c'est magnifique eh. Je suis tombé sous le charme de Virginie pour de vrai. <rire> Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode, mmh. ah oui n'oubliez pas le pouce bleu très important On se retrouve pour le 11ème épisode de Sons of the Forest, nous sommes au, 23... au 24 e jour, 24e jour sachant qu'on a commencé cette vidéo, vous l'avez vu tout à l'heure, au 20ème jour Donc il m'a fallu 4 jours pour construire ça il euh, y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Euh, je vais vous faire un petit peu le, le tour du propriétaire. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus chill. On va faire du jardinage. On va découvrir aussi. Parce que, attendez, je me suis renseigné, moi, à la matraque électrique. J'en avais un petit peu ma claque. Que ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tout con. Regardez, bâton paralysant. Alors, tu peux donner un coup. Mais si t'as plus longtemps. Voilà. Je me disais bien que, que, ça, que ça fonctionnait quand même. M'énerve. Ça aurait pu me sortir de, de beaucoup d'emmerde. Et puis, j'ai pas pu. Euh, bref. Excusez-moi, je suis vulgaire. Alors voilà j'ai mis des petites torches, regardez comme c'est mignon, comme c'est joli, voilà On rentre à l'intérieur de la maison, c'est tout beau, j'ai mis une petite lumière ici On est enfermé, on est safe On est safe, les, les indigènes peuvent rentrer par la porte hein, tout de même Mais voilà, un petit escalier par là Là je pense qu'ici il y aura du stockage Voilà je pense qu'il y aura du stockage, on va faire des fenêtres aussi, vous inquiétez pas Et puis là le toit qui commence, un petit lit ici bien sûr Hein Et puis voilà Alors ce qui est un peu regrettable c'est qu'on puisse pas mettre de bâche euh, sur le bois là c'est dommage qu'on puisse pas mettre de bâche ici J'aurais trouvé ça vraiment chouette Mais euh, on ne peut pas, donc voilà, comme ça on le sait euh, Les amis, pourquoi Alors du coup elle s'appelle bien Virginia hein. Virginie, et la madame, donc on va l'appeler Virginie maintenant Et c'est bien Virginie Puffton Alors on n'en sait toujours pas plus, pas de spoil hein, Bien sûr, si vous connaissez, euh, si vous avez fini le jeu Merci de ne pas me spoiler Mais c'est bel et bien Virginie Donc, une des trois euh, disparues Moi je comprends pas pourquoi elle parle pas Pourquoi elle nous explique rien J'aimerais bien qu'elle nous explique euh, J'ai un stock d'os absolument ahurissant <rire> Voilà euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus Eh bah ben, écoutez les amis On va se faire une petite jardinière On va se faire une petite jardinière J'ai vu qu'on pouvait fabriquer ça directement ici Jardinière sur pied Et on va faire ça regardez Et eh ben, dans l'encadrement là ça va être très bien euh, Ça me stresse que ce soit pas plat Ah bah ben, voilà regardez, il suffisait de demander Hop Normalement j'ai assez de bâtons, magnifique. Et j'ai déjà de la terre. Et là je vais pouvoir en fait semer, parce que normalement j'ai de la graine de bête saumon. Et je peux rien mettre de plus, d'accord Mais t'es complètement débile toi. Elle est adorable Virginie, vous savez pourquoi A chaque fois elle venait me voir. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu manges du sable toi Ça va pas la tête mm -hmm. Ouais. Et vous savez quoi, elle me donnait du lapin Elle chassait du lapin et elle me donnait du lapin Incroyable cette madame Elle est parfaite et Je vais vous dire un truc Je suis amoureux Alors je mange Parce que c'est de la viande séchée Pour ceux qui demandent pourquoi je mange ça Sachez que c'est bon, je la, vi... je la mange séchée Donc voilà euh, Qu'est-ce que je voulais dire, Oui, il me refaut des bâtons Ouais je, je suis amoureux les gars C'est pas des blagues je suis tombé sous le charme de Virginie pour de vrai Alors autant qu'Elvin Alors il est sourd le pauvre hein. Ça j'avais pas compris au début de l'aventure Je suis désolé vous m'avez bien expliqué en commentaire Parce que j'étais un petit peu vénère contre lui et méchant Mais c'est vrai que le pauvre il est sourd Il a eu un traumatisme crânien machin et tout Enfin bref un délire Mais il est quand même un petit peu abruti euh, Je vais pas vous dire tout ce qu'il m'a fait comme galère en off Mais il m'a fait des galères Par contre Virginie Mais euh, elle est incroyable Je suis amoureux je, je sais pas comment le jeu va se terminer mais <rire> Moi je veux la pécho C'est le mec il a pas compris le but du jeu Moi je veux la pécho <rire> Vous allez la pécho <rire> Moi c'est Jeanne <rire> Pour ceux qui ont la ref Bref Donc euh, donc voilà euh, Elle est absolument adorable Bon On va terminer ça voir. Parce qu'en fait moi ce que j'aimerais planter c'est de l'Aloe Vera Parce que je sais que j'ai de la graine d'Aloe Vera je crois Voilà D'ailleurs, j'ai découvert un truc, alors on est là pour découvrir. C'est un épisode chill, hein, je vous l'ai dit. Donc là, j'ai pris de la graine de chicorée. Non, j'ai pris de la graine de bête de saumon. Donc là, je vais mettre du chicorée. J'ai pas de. Ah, graine d'aloe, voilà. Donc là-dedans, on a de l'aloe vera. Là-dedans, on a de la chicorée. Euh, non, de la bête somme, je sais pas quoi là. Mais du coup, c'est sympa cette petite jardinière là. Ça change un petit peu la donne. Jardinière murale. Oh, mais putain, j'aurais pu faire ça depuis le début. Ah, mais c'est parfait, regardez, on va mettre ça. Euh c'est génial, on va mettre ça au milieu quand même Comme ça Voilà, on va en mettre une deuxième ici Oh oui, on va être très très bien On va être très très bien là les amis On va juste que je recherche du bâton Qu'est-ce qu'il fait là Il passe à travers le mur, il est fou lui euh, J'ai un truc qui m'embête aussi par contre C'est que ce crâne euh, qui est dans la maison C'est vraiment chouette Mais je peux pas l'enlever Et le problème c'est qu'il m'empêche de passer Alors euh, voilà, je peux contourner mais C'est vrai que c'est un petit peu embêtant Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici Attendez, on va sortir, vous inquiétez pas, on va faire plein de choses hein, les gars C'est un épisode chill mais on va faire plein de choses Moi j'ai envie d'en profiter, vous voyez, on peut mettre des petites étagères Alors est-ce que les étagères ce serait peut-être pas mieux finalement en haut Je sais pas, on verra ça En haut on va rien faire parce qu'on a pas fini le, le haut Là écoutez, on va se faire une... On va se faire une fenêtre là Tac La jardinière je sais pas où elle est par contre donc on va faire gaffe C'est un petit peu couillon qu'elle soit juste... Juste là, c'est bon, parfait Petite fenêtre comme ça Alors j'ai fait fenêtre de 3, je, je sais pas si on peut passer à travers Mais je pense pas hein. Je pense pas que les mutants puissent passer Les bébés ils pourraient passer, de toute façon il faudra qu'on se fasse des murs défensifs Et tout, hein. mais ça prend tellement de temps Déjà j'aimerais finir la maison, ce serait pas mal Hop Alors, Histoire qu'on ait une Oups Histoire qu'on ait une belle petite vue et on va faire vers le haut aussi là Si déjà Hop, bon en tout cas les gars Merci encore pour vos commentaires, j'ai vu des... Bah, vous êtes contents des intros que je fais et je vous en remercie. Il euh, y en a qui disent que euh, vous avez l'impression que je me suis amélioré en montage. Alors bon, pour être très honnête avec vous, merci d'ailleurs à tous ceux qui me découvrent. Mais n'hésitez pas à aller regarder mes autres contenus. Hein. <rire> ça fait depuis 2014 que je fais des vidéos. Donc euh, voilà, je fais des best-of avec des gros montages. Hein. Ça, c'est pas du tout euh, le plus compliqué à faire, Sons of the forest. Hein. Clairement, sachez-le, je fais des gros montages à côté. N'hésitez pas à regarder mes, mes autres vidéos si ça vous intéresse, les best-of Twitch notamment. Et, euh, et puis voilà Mais ça me fait très plaisir et c'est très flatteur d'avoir des, des compliments sur mon montage Sachant qu'il n'y euh, a pas trop de montage Mais en tout cas voilà <rire> ça fait plaisir Du coup voilà le soleil va se coucher tranquillement euh, Ça tombe bien parce que je suis fatigué Donc il va falloir qu'on dorme On va se rallumer un petit feu parce que c'est toujours un petit peu cosy On va pouvoir récupérer des bâtons également euh, Je vais aussi re ma gourde Bon de toute façon on va peut-être partir à l'aventure euh, par la suite Mais je vais re ma gourde Parce qu'elle est un petit peu vide Voyez vous du coup je vais en profiter pour boire On va la vider si déjà Hop D'ailleurs avec la pelle on peut faire quelque chose C'est qu'on peut creuser Alors je sais pas ce qui se passe mais j'ai vu qu'on pouvait creuser Est-ce que ça fait un vrai trou Tu m'as fait trop peur toi Et toi tu reviens plus jamais comme ça hein. Alors ça sert à rien visiblement hein. On peut pas faire de trou Mais hein. si ça, ça fesse. Fait... Quoi Attends mais y'a un vrai trou là eh les mecs, ça fait un vrai trou. <rire> non. Attends. Parce que là, ce qui se passe est, est phénoménal. Et vous savez qu'en plus, ça me demande même pas d'effort, visiblement, là. Attendez. Moi, ça m'étonnerait. Hein. Je pense que ça va être reboucher. Quoi Mais non. Bon, alors, ça peut prendre trois jours, hein, ce bordel. Hein. Ah, on peut pas aller plus loin. Voilà. Oh. What J'ai trouvé une montre sous terre. D'accord. Donc, on peut vraiment... En fait je pense pas qu'on puisse aller sous terre hein. Mais par contre on peut récupérer des Des objets sous le sable Et ça me paraît d'ailleurs cohérent c'est réaliste C'est bien fait On va voir si on récupère un, un truc Bon on peut pas faire de la construction du coup mais euh, ça me rassure Parce que j'aurais trouvé ça incroyable J'ai aussi découvert qu'on pouvait ouvrir Les bourses en cuir C'est les grosses brutes Et en les ouvrant on a des trucs sympas. Oh, purée de pommes de terre, des myrtilles. Oh là là, c'est chouette ça. Donc voilà. Hop, on va toutes les ouvrir. Je sais pas s'il y a des trucs. Voilà, il y a des huîtres aussi. Encore des huîtres. Et des médocs. Superbe. Superbe. Bon, ben voilà, comme ça, ça s'est fait. Ah, je suis content. Je suis très content. Eh bah, ben, les amis, on va... on va dormir. Je vais faire ma première nuit dans ma maison. Il n'a pas encore vraiment de toit <rire> Mais c'est chouette C'est chouette Allez on dort Et on se fait pas réveiller ça c'est chouette J'adore 6h45 le réveil Jour numéro 25 Messieurs dames Et c'est vraiment chouette ici Bon et vous savez quoi De toute façon il faut qu'on cherche des bâtons Donc il faut qu'on qu qu qu marche bon, On va manger un petit peu Voilà Hmm. Qu'est-ce que c'est bon Pas besoin de faire chauffer hein les gars. Vraiment hein. Faites moi confiance. Là j'en profite pour boire de l'eau. Parce que j'ai usé beaucoup de soda énergétique hein, malheureusement. Hein. Donc euh, bah c'est vide. Voilà, c'est vide. Donc on va aller remplir la gourde et puis on va en même temps profiter pour remarcher. Et vous savez quoi Moi je propose même quelque chose. Hop On va relonger le cours d'eau parce que mine de rien. Voilà. Mine de rien. J'adore cette terrolienne. Mais vous savez quoi Attendez Soyons intelligents, soyons malins enfin, Je pourrais ajouter un raccourci clavier pour le grappin hein, D'ailleurs on a, on a jusqu'à 9 touches de raccourci clavier Et ça c'est légendaire On a jamais eu autant hein, sur, euh, sur The Forest hein. Ça allait jusqu'à euh, Jusqu'à je sais plus combien Alors attendez je vais essayer de Est-ce que je peux tirer jusqu'à la maison là-bas Non C'est trop loin Autant en profiter voilà. Hop. Et on va aller jusque là-bas Puisque là-bas on peut remplir la gourde Et au moins Alors je sais pas si on peut aller aussi loin Mais ce serait vraiment chouette Je sais pas si ça va lâcher Si on va trop loin Je sais pas du tout si ça claque Ce serait réaliste Ou peut-être ça va me bloquer Je sais pas Mais si on peut aller jusque là-bas C'est incroyable Ah Ah si là je peux Je peux encore Ouais bah là ça passe à travers les rochers C'est pas possible Ah ça a lâché ça y est d'accord Bon ben bah, voilà bah écoutez, c'est pas grave, déjà je vais mettre un... À partir de là. Ce sera déjà pas mal, hein. jusqu'à ici là-bas. Regardez. Voilà, déjà ça c'est pas mal. Ça c'est déjà pas mal. Et ouais, du coup je disais, euh, je finis pas mes phrases, j'en suis absolument désolé. <rire> on va relonger l'eau et voir si on, on peut encore trouver des trucs parce que mine de rien, il s'en passe des choses. Eh, maintenant on a une pelle. Je rappelle. Oh, pelle, je rappelle. Et les points d'intérêt, alors le point d'intérêt tout droit... Ou le point d'exclamation, l'un des deux, c'était le mec qui était suspendu, souvenez-vous. Mais, on n'a pas tout vu non plus. On a vu le, le mec suspendu, mais on n'a pas vu l'autre. Enfin, vous avez vu, on a. On est allé checker un des deux trucs. Mais pas les deux trucs, si je dis pas de bêtises. À moins que j'en dise, je ne sais pas. Hop. Donc là, on va prendre la gourde. On va lui mettre un petit raccourci clavier. Donc ça, c'est vraiment chouette, tu fais. Hop. Voilà. Ce qui fait que là. Hop, j'appuie sur la touche. Et je peux remplir. C'est incroyable. Ce jeu, incroyable. Alors sur le chemin on, on récupère des bâtons, n'oublie pas Ah c'est vraiment chouette je suis, je suis ravi, hein. je suis ravi de ce jeu Alors voilà il y a des mises à jour régulières euh, Cette fameuse mise à jour euh, des raccourcis clavier Merci de, de me l'avoir signalé en commentaire parce que sinon je ne l'aurais même pas remarqué pour être très honnête avec vous euh, Cependant il y a quand même un petit décalage évidemment entre le moment où je tourne l'épisode et le moment où il y a la mise à jour C'est à dire que si ça se trouve là vous voyez cette vidéo il y a eu une mise à jour de malade Mais euh, je peux pas encore en, en être euh, oh, informé, vous voyez ce que je veux dire mais c'est vraiment chouette. Alors l'idée, bien sûr, ça peut être sympa de terminer le jeu avant les grosses, grosses, grosses prochaines mises à jour, de sorte à ce qu'on y retourne dès qu'il y aura du très, très nouveau. Mais en même temps, euh, si on peut profiter un maximum et prendre un maximum de temps et de plaisir, ben, on dira pas non, quoi. On dira pas non. Donc on va continuer de suivre le cours d'eau. On va aller voir ce que nous donne le point, euh, le point vert. Est-ce que le point vert? C'est le mec pendu. Parce que, en fait, j'ai Ah oui, aussi, je vous l'ai pas dit, je crois. Tous les points d'intérêt. Là, il y a deux trois épisodes de cela. Quand je me suis bougé les doigts des fesses, là, vous savez. Tous les points d'intérêt que j'allais, il y, y avait des caddies de golf et tout. Et je disais qu'il y avait pas d'intérêt. Il y avait rien. En fait, c'est parce qu'il faut creuser. Voilà. Tout simplement. Il faut creuser. C'était ça les intérêts. Donc, on peut retourner dans tous les points d'intérêt, euh, même déjà euh, qu'on a, qu a vu et qu'on n'a rien vu, justement. Et il faut creuser et on trouvera quelque chose. Ou pas. En tout cas, je rentends mon GPS faire des bip bip. Donc je suis pas débile. Il y a six épisodes de cela, quand je disais que j'entendais des bip bip, et bah ben, en fait c'est réel. Donc, attendez, laissez-moi réfléchir. Je vais me faire sauter dessus là Attendez Ouais c'est bien ce que je pensais J'aime bien moi, ma petite machette elle est, vraiment, elle est vraiment mortelle Donc Je sais plus Je suis stressé Je sais plus ce que je voulais dire Ça m'énerve euh, Oui donc je veux dire Si ça fait bip bip Et là ça a peur de faire bip bip Non mais je suis jamais allé là Non c'est pas là qu'il y avait le mec pendu là le mec pendu ça devait être le point d'exclamation euh, au niveau de la grotte là-bas Oui c'est ça Ah Tout à fait bonjour Un épisode chill j'ai dit hein Un épisode chill quavons nous là Que dalle Ah Heureusement qu'on peut zoomer parce que là D'accord Et eh ben voilà Et là y'a rien Mais j'imagine il faut creuser. Oh putain, quel plaisir! Allez, attends. Parce que là, là on vient m'attaquer. Là, Là, on vient m'attaquer. J'aime pas du tout ça. Alors, je sais pas combien de temps ça peut prendre. Aïe! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, eux, ils me font moins chier, les cannibales. Parce que, enfin, ils me font moins chier. Je veux dire, euh, ils sont quand même un peu débiles. Par contre, il faut. Faut qu'on se mette d'accord là, les gars. Eh, hey, je me chie dessus. En plus, pourquoi mes compagnons ils me suivent pas Samantha, bon, Samantha elle fait sa vie. Hein. Euh, Samantha. Non, elle s'appelle pas Samantha, elle s'appelle Virginie, c'est vrai. Et je l'appelle toujours Samantha, vous savez pourquoi Parce que Samantha, j'associe ça à une femme qui fait peur. Alors, désolé si vous vous appelez Samantha, mais moi je pense à Call of Duty, le mode zombie. Par contre c'est... C'est très bon. Ah Je me chie dessus bordel Encore une tombe. Une tombe... Aïe Pardon, là j'ai vraiment eu peur. Genre là j'ai vraiment eu peur. Putain Heureusement il y a les raccourcis clavier. Hein. Là j'ai vraiment eu peur. Allez Fais un effort la creuse maintenant. C'est bon. Ça m'énerve... Non, et là il va falloir En fait je t'explique la vie Je vais t'expliquer la vie mon grand, viens voir Comme ça Alors, Ce qui est bien c'est que, voilà, avec cette machette Tu l'enchaînes Tu l'enchaînes, c'est pesé, c'est remballé Par contre je vais prendre un médoc Je vais prendre un médoc Parce que sinon C'est pas vrai Allez Eh ben l'épisode il C'est presque plus long de creuser que de construire Alors que je vous assure que construire une maison c'est très très long euh, bizarre la tombe quand même Ok je peux ouvrir Oh c'est pas une tombe Quoi Maintenance Ah Ah <rire> Superbe Eh bah ça valait le coup ah. On a fini le jeu On a fini le jeu Ok, j'avais pas une lampe de poche moi, tu t'entends? Je me chie dessus, voilà, bonsoir. Encore des médocs, superbe. Encore de la bouffe. Allez, je mange, direct. Bonjour monsieur, vous êtes mal en point. Oh, des munitions. Pourquoi il est armé lui? Et là, je me chie dessus. Hein. Attendez, attendez. Bougez pas. L'arc c'est bien, <rire> le fusil à pompe c'est mieux. C'est un aspirateur Mais non Ok Par contre euh, c'est vraiment chouette l'ambiance Mais là je vois rien donc euh, voilà Ok Ok très bien Eh s'il vous plaît la musique La musique c'est vraiment superbe euh, What the fuck Stop stop stop la musique ah s'il te plaît Oh il y a imprimante 3D Oh il y a trop de trucs C'est chouette Stop la musique Ah bah La musique s'est arrêtée Par contre il y a Ah non la musique continue C'est incroyable Badge D'entretien Oh c'est incroyable On a trouvé la carte magnétique Ok imprimante 3D On a trouvé la carte magnétique les mecs là, je suis en train de manger du riz J'en profitais on est... Je sais pas où on est Mais on y est hein. Là, on a un papier. Voilà, on arrive bien à lire. C'est bien fait. Hein euh, cet après-midi a été découvert ce Ce tableau de Monsieur Puffton, du personnel de la collection. Ok. D'accord. Génial. En fait, déjà, il n'y a pas de doute. Monsieur Puffton, il était passionné par les indigènes. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. C'est pas un hasard. Viseur laser. Non alors, sur le pistolet c'est peut-être mieux, mais je crois que oh my fucking god, oh my fucking god comme disait Jones. Oh, oh là, c'est un rêve, c'est un rêve ce jeu, c'est un rêve. Je rêve. Je sais pas où je dois aller, mais c'est incroyable. Bon, la musique ça m'énerve vraiment. Hein. Je vais pas user mes balles, mais euh... bon, c'est safe en vrai là. Ah oui, on peut save. Oh mais c'est génial! <rire> En fait c'est vraiment un coin euh, un coin de paradis ici là. Configurer les munitions sur munitions de balles. Quoi je viens de faire quoi là Je ne sais pas. Je suis pas sûr de tout comprendre. Alors la multiprise, c'est euh, mieux de la brancher. Il hein. y a du sang. Ah merde. Ah. Un bouquin, livre, banderole. Une nouvelle tenue peut-être pour Samantha. Euh pour euh, Barbara. Euh pour Virginie. C'est chouette. Ça c'est moins chouette. Bon, mais ça n'a. Oh putain, j'adore comprendre le jeu. En fait, souvenez-vous dans The Forest, Timmy il avait des transformations. Le fils Timmy, et là c'est pareil. Tous ces gens c'était des gens normaux qui se sont transformés. Bon, faut pas avoir à faire bac plus 5 pour le comprendre. Mais le fait de voir cette scène de vie, tu vois, ça prend son sens. Tu sais que là il était conscient qu'il allait se transformer. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a préféré alors soit se suicider, je pense. En se claquant des bouteilles dessus et il s'est alcoolisé, il s'est drogué, je sais pas Et il se transformait et il a tout fait pour mourir Pour ne pas devenir un méchant Voilà donc il est mort en héros en fait Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire Je pense que oui hein, vous êtes intelligent Mais comme moi je m'exprime mal Est-ce qu'on peut faire des nouveaux trucs ici ou pas Non hein, c'est toujours pareil Bon je peux faire du filet tech en vrai Vas-y grave En plus il y a déjà de la résine et tout alors euh, Autant en profiter c'est vraiment chouette Et c'est pas fini hein. Par contre oui on a récupéré une carte d'accès hein. Je dis ça je dis rien oh. Donc tous les endroits qu'on a trouvé Vas-y continue Tous les endroits qu'on a trouvé Où il fallait une carte On va pouvoir y aller Non Non Alors Vous m'excuserez mais je vais pas utiliser euh, mon arme Oh non C'est peut-être pas si safe que ça, hein. Toi, tu dégages. Oh putain, c'est pas possible. Allez, saute-moi dessus. Allez, sautez-moi dessus! Voilà. Toi aussi? Voilà. Ah. C'est un petit peu embêtant. Bon, moi je peux travailler là ou. Encore, j'ai encore assez. Très belle musique. Hein. Je suis pas sûr pour les copyrights. Ce serait le premier épisode euh, qui serait pas monétisé, ce serait assez terrible. Je suis pas bénévole. Hein. <rire> allez, je peux encore faire. Bon allez, pendant que ça fait, moi j'avance. Qu'avons-nous là Ah, fort ennuyeux ça. C'est fort ennuyeux. Veux, lui Allez Ça y il a plus de résine Ah oui alors par contre tu vas arrêter de faire du bruit Ça je te dis tout de suite hein. Hop on termine ça et on va continuer Et je crois que euh, si j'ai encore de la batterie dans la lampe C'est bon Je trouvais la luminosité assez faible Donc là les amis direct je sauvegarde parce que je sais pas qu'est-ce qui nous attend les gars Hop je sauvegarde Et on y va on se casse de cette musique de mort là Très belle musique Mais quand même Ah Ok, on va essayer de, de passer à côté de rien, because it just works. Ah bah c'est de la pub pour un, <rire> pour une, euh, pour, ah bah c'était, il y a plein de visseurs, d'accord, très bien, très bien. Sans résine d'imprimante, ok. Ah, voilà. Vous avez mauvaise mine. Ah euh. oh, mais y'a que dalle, c'est bon. J'ai un loupé là. hein j'ai rien loupé, d'accord Donc c'est bon, c'est vraiment un coin safe, il y avait juste des bébés qui, qui traînaient quoi. Ils se sont fait tuer avec quoi eux C'est une lame ah, C'est une sorte de lame on dirait Ok Bah écoutez c'est superbe Et on a récupéré une carte d'accès quand même hein. Épisode de fou malade Hop Je sais pas quelle heure il est par contre Et ça c'est chiant euh, Mais je pense qu'il fait jour, on va ressortir on va ressortir, les amis. Allez, bah oui, il fait jour. Il fait totalement jour. Très bien, parfait. Ok, bonjour. Ah, bah ça valait le coup. Eh. Ah. Euh, C'est Kelvin là qui est en train de se faire victime bolos. Eh, Kelvin Kelvin, te laisse pas faire Oh non. Ah, oui, d'accord. Eh, Kelvin Kelvin Relève-toi Faut que tu te relèves. À chaque fois. La vie est dure et injuste. Non mais c'est pas vrai Oh toi je vais t'en ta les toi T'as vu ce que t'as fait à Kelvin Nom de dieu, nom de dieu, nom de dieu Relève toi oh Kelvin Kelvin Regarde ce qu'ils t'ont fait Kelvin ah Non, non dites moi que c'est une blague Dites moi que je rêve Dites moi que je rêve les gars Kelvin comment je vais faire you need a